les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, je sais pas si vous êtes en train de suivre le petit challenge que, vous, que je vous ai lancé pour changer de vie moi je suis en, je suis au stade j'essaye de blanchir mes dents, donc euh, voilà je vous donnerai bientôt mon retour pour savoir si ça fonctionne ou pas et aussi euh, dans ma perte de poids donc euh, voilà si jamais ça vous intéresse ben, suivez les prochaines vidéos, J'essaierai de vous les faire assez régulièrement aujourd'hui on va voir la différence entre le limage à la lime et le limage à la ponceuse pour sa mauvaise main. Alors j'étais en train de commencer à limer, à limer ma mauvaise main pour vous faire euh, une prochaine pause. Finalement, je voulais vous la montrer sur ma bonne main. Je voulais la tester d'abord sur ma mauvaise main. Et en fait je me suis dit ben ça pourrait être intéressant puisque euh, bien souvent on a des soucis euh, avec euh, le limage sur sa mauvaise main Donc on va voir ça tout de suite, je vais vous montrer donc les deux techniques Je vais vous montrer donc euh, comment moi je procède, à quelle vitesse au niveau de la ponceuse et comment bien utiliser la lime et surtout quelle lime euh, Donc restez bien tout au long de la vidéo pour voir vraiment tous les détails et à la fin je vous donnerai donc euh, voilà, mon retour sur ce que moi je préfère euh, faire sur cette main et ce que je préfère faire sur la deuxième main puisqu'en fait euh, je fonctionne pas toujours de la même manière donc je je vous expliquerai tout ça et aussi, euh, dernière petite info avant qu'on commence j'ai je vous ai fait une toute nouvelle conférence elle est disponible sur mon site, je vous mets le lien juste en dessous, elle est vraiment topissime, je vous fais une offre dedans qui est juste incroyable parce que je vous offre tellement tellement de choses mais elle restera pas très longtemps je pense euh, en ligne puisque je suis déjà en train de, je viens de refaire mes calculs entre temps et je viens de me dire que là ça fait, je vous offre vraiment beaucoup de choses voilà donc si vous voulez en profiter, dépêchez-vous parce qu'elle sera pas longtemps en ligne, voilà on se retrouve tout de suite donc pour les ongles Voilà, donc pour la première fois, je vais me filmer en même temps que je vous fais la vidéo. Et comme ça, du coup, vous pourrez me dire si ça vous convient. Je viens juste de voir qu'il y a la lumière dans le champ. Je la descends et voilà je stabilise mon écran. Et on y va, c'est parti. Donc, on va commencer par la lime. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais essayer de mettre les deux images pour que vous voyez bien où je basculerai d'une image à l'autre. Voilà, donc là, j'ai commencé cet ongle, donc l'index et en fait, euh, donc vais commencé à la lime donc en fait on ne va pas en tenir compte de celui-ci je vais faire plutôt les deux autres et en fait on va calculer finalement le temps que je vais mettre euh, pour faire l'un et l'autre alors je pourrais celui que je ferai à la lime je pourrais pas le faire à 100% à la lime puisque en fait euh, je ne euh, je, je pourrais pas en fait euh, aller jusqu'à l'ongle sans... voilà sans, sans ralentir avant on va dire puisque sinon on risque de creuser dans l'ombre donc il faudra vraiment faire bien attention et donc du coup je vais, euh, je vais toujours devoir travailler en deux étapes d'abord avec la lime grain épais et la ponceuse avec un grain épais également et euh, dans un deuxième temps avec un grain plus fin donc voilà c'est parti et donc euh, je vous dirai après moi ce que j'en pense allez on démarre le chronomètre on commence avec la lime. donc c'est une lime neuve grain 80 180 je l'ai juste utilisé une seule fois donc là en fait je vais limer voilà, tout autour de mon ongle en l'image diamant si vous ne savez pas ce que c'est dans ma formation euh, dans ma formation offerte je vous en parle je vous montre comment bien le réaliser donc du coup on va essayer d'aller quand même le plus vite possible mais sans que ça chauffe. Si vous avez une personne qui a les ongles qui chauffent, il faudra vraiment euh, pas travailler trop vite et on perd également euh, du temps. Moi ce que je fais c'est que j'aime bien maintenir ma lime avec ma main gauche et c'est plutôt ma main droite qui va bouger puisque c'est avec celle-ci que j'ai le plus de dextérité. Donc dès que vous travaillez sur votre main forte, donc c'est-à-dire la mauvaise main... Euh, puisque c'est plus compliqué de travailler dessus hein, de, de sa main gauche quand on est droitière, bah forcément eh il faut des petites astuces. Donc astuce numéro 1 c'est de plutôt bouger le doigt que de bouger la ligne. Si jamais ça commence à chauffer on peut s'arrêter un petit peu et on recommence. Moi ça chauffait pas trop c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc Je suis toujours en train de limer, il y a toujours encore un petit peu de matière en sachant que je n'en avais pas non plus trop trop dessus mais voilà il y a une base d'acrygel, enfin, il y a de l'acrygel dessus et puis du gel donc forcément eh c'est un peu plus dur comme matière. Voilà, donc on a fini avec la lime noire, on va passer maintenant à la seconde lime. Alors celle-ci a euh, déjà un peu servie, mais elle peut encore servir, c'est une grain 100-180. Euh, donc je vais l'utiliser plutôt du, du côté 100 et je finirai avec du 180. Et si jamais vous avez un souci pour, euh, pour limer avec euh, la grain 80, essayez de basculer justement si ça chauffe un peu trop ou quoi. Essayez de basculer plus rapidement sur, euh, sur un grain plus fin. Il se pourrait que du coup, l'ongle chauffe moins. Et s'il chauffe moins, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en fait, il va, il va moins, euh, il, il va mieux, euh, le produit va mieux partir. Donc du coup, ce sera bah, plus rapide pour vous et plus agréable pour la cliente. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, c'est vraiment, c'est un travail, il faut faire vraiment du cas par cas. On peut pas, on peut jamais généraliser. Et même du cas par cas, d'une fois à l'autre. C'est-à-dire qu'une fois sur une cliente, ça va se passer comme ça. Une autre fois, peut-être différemment. Donc euh, voilà, il faut toujours savoir comment réagir. C'est pour ça qu'une formation est importante. Et c'est pour ça que pour débuter, ben, je vous offre une petite formation d'initiation. Hein. Donc vous pouvez aller sur le site pour, euh, pour y accéder. Vous avez encore une fois tous les liens en dessous pour y accéder. Ça y est, mon ongle est eh bien... Est plutôt pas mal je finis avec le grain 180 alors attention à ne pas trop limer hein, pour ne pas que vos ongles deviennent rouges euh, donc quand vous les limez régulièrement euh, il se peut qu'ils deviennent rouges et là c'est pas bon hein. donc on va faire maintenant le prochain avec la ponceuse donc cette ponceuse là vous la retrouvez dans l'équipe d'ailleurs dans la prochaine vidéo soit dans la prochaine soit celle d'après je vous ferai une vidéo complète sur le matériel à avoir absolument euh, et en plus de ça ben voilà, je vous propose un, un tout nouveau kit avec une super main d'entraînement euh, vraiment euh, top top qui se fixe super bien la table donc euh, voilà et c'est une main en silicone avec euh, voilà, du coup, la ponceuse, tous les autres produits je vous en parle dans la prochaine vidéo pour l'instant on va l'utiliser cette ponceuse donc comment est-ce qu'on l'utilise et eh bien on va appuyer donc, sur le bouton jusqu'à ce que voilà, ça s'affiche et on va donc tourner, voilà, donc l'embout le, tourne et je vais, la, le mettre, euh, je vais la mettre à fond. Pourquoi est-ce que je mets ma ponceuse à fond Tout simplement parce qu'il y aura moins de vibrations que si euh, je la laisse par exemple à 20 000 tours. Là, ça chauffera plus, 000, euh, 35 000 tours, pardon donc euh, on va vraiment la mettre au maximum alors attention sur les cuticules hein, euh, il ne faut surtout pas la mettre à 35 000 tours ça je vous en parle également euh, assez régulièrement S'il faut faire très attention sur les cuticules alors si vous voulez travailler comme ça la position F ici euh, ne sera pas adaptée dans ce cas là il faudra appuyer sur le bouton le petit R s'affiche et là donc le sens de rotation est fait pour l'utiliser dans ce sens non, je vous dis des bêtises. Voilà, c'est pour l'utiliser dans ce sens-là. Pour l'autre main, ce sera la position R. Euh, F par Ça y est, je m'en mêle un petit peu. Hein. Je n'ai pas assez dormi, je suis vraiment désolée. Donc là, en fait, mon objectif, ça va être de faire des bandes. Mais voilà, en principe, c'est euh, ce qu'on fait sur client. Mais sur soi, il faut faire très attention parce que de la mauvaise main, on risque de creuser. Donc en fait, je vais venir le faire tout doucement. Euh, et, enfin doucement, Allez assez rapidement mais pas trop appuyé pour pas creuser sinon on pourrait faire un trou d'un coup et là, euh, il voilà, faut vraiment éviter hein. donc là au bout, comme vous pouvez voir ça fait pas mal mais là par contre je ne mettrai pas mon doigt hein. donc les grains sont beaucoup plus épais ici donc faites très attention à la peau de côté également hein. vous pouvez la tirer un petit peu si vous y arrivez voilà, donc on lance le chronomètre et c'est parti Voilà, je vais arrêter la ponceuse, euh, tout simplement parce que... Ah, non, je ne l'ai pas arrêter, je l'ai juste changé de sens, ça y est. Donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas le faire entièrement à la ponceuse. Euh, là, il reste encore un petit peu plus de matière qu'à la lime, un tout petit peu plus. Et donc, du coup, je vais finir avec la lime classique, donc 180 euh, 100 dans un premier temps, puis 180 à la fin pour vraiment éviter d'abîmer mon ongle naturel et pour éviter que ça chauffe de trop. Ah, donc de la même manière, hein, j'utilise la lime en bougeant mon doigt. Alors Verdi, qu'est-ce que je préfère entre, euh, entre la lime et, euh, et la ponceuse Alors honnêtement, sur moi, euh, je préfère presque le faire entièrement... À la lime ça m'arrive de le faire également à la ponceuse mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression que ça chauffe un tout petit peu plus sur ma main gauche puisque je suis moins à l'aise euh, avec donc ma main gauche qu'avec ma main droite j'ai dit je crois la mauvaise main à l'instant euh, bon vous n'en tiendrez pas compte hein. et, euh, et donc du coup je crois que je préfère les limer rien qu'à la lime par contre sur mon autre main, euh, systématiquement je le fais à la ponceuse et sur cliente systématiquement à la ponceuse aussi. Mais pour ma mauvaise main, je préfère utiliser la lime, euh, d'abord la lime grain 80 pour enlever le plus gros et ensuite la lime plus fine pour pouvoir vraiment bien enlever les résidus. Donc voilà, je vous montre la différence entre les deux, en principe il n'y a pas vraiment... Euh, de différence puisque j'ai fini avec la même ligne et donc maintenant je vais pouvoir faire pareil sur mes autres ongles faire la pose et je vous prépare très très rapidement et eh bien la prochaine pose sur mes mains donc vous verrez euh, je vous prépare une, une pose ben, voilà, une technique euh, avec euh, du baby boomer puisque voilà c'est toujours et encore un incontournable on a toujours encore du mal là je vais vous montrer vraiment comment faire un baby boomer hyper facilement, hyper rapidement avec des techniques euh, d'actualité et d'ailleurs dans ma conférence hein, si vous, vous ne l'avez pas encore regardé dans ma toute nouvelle, je vous montre euh, donc euh, comment gagner du temps avec euh, et puis surtout être à la pointe dans, au niveau des techniques euh, avec la toute nouvelle formation que je viens de sortir donc Stylist angulaire niveau 3 et donc du coup je vous en parle je vous parle également un peu des autres et je vous montre aussi euh, voilà, comment, euh, comment ça se passe sur la plateforme de formation comment je corrige mes élèves comment je les accompagne individuellement voilà je vous explique tout ça donc si ça vous intéresse tous les liens sont sous cette vidéo donc euh, voilà et puis dites moi en commentaire comment vous vous faites pour limer vos ongles ou si vous êtes au tout début euh, que vous ne pratiquez pas encore ou que vous avez un peu peur de vous lancer ben voilà parlez moi un petit peu de votre histoire euh, dans les commentaires je serai très contente de vous lire en général je vous réponds dans la journée ou en tout cas au plus vite et donc du coup j'essaye de répondre à tout le monde donc voilà si vous me laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air et eh ben, ça m'aide à progresser euh, au niveau de, de ma chaîne YouTube et ça m'encourage à vous faire plus de vidéos donc voilà je suis très motivée à vous en faire tout plein dans les prochains temps et des vidéos pertinentes donc euh, voilà n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce en l'air un petit commentaire je vous dis à très bientôt les filles, bye